Bonjour, bienvenue dans les bureaux de JackSed. L'équipe n'est pas au complet, mais venez, faites comme chez vous. Je vous présente Amat, qui est un de nos développeurs. Vous avez ensuite Marie et Alpher, qui sont tous les deux chargés de sensibilisation. Moi, je m'appelle Camille, je suis responsable des partenariats et je vous présente Anna, qui est responsable de la mobilisation. Cette année, JackSed apporte son soutien au Téléthon. Chaque contribution sur le site ou sur l'appli apporteront un don au Téléthon. Et comment, grâce à notre super partenaire entreprise, AXA Tout cœur? qui de notre part financera un don au Téléthon. Donc vous l'aurez compris, plus vous contribuez sur le guide J'accède, plus gros sera le don. Alors allez-y, on compte sur vous. Téléchargez l'appli et recensez l'accessibilité des lieux dans lesquels vous vous rendez. Commencez dès ce week-end avec votre boulangerie ou votre bar préférée.